Comment dire à son ou sa partenaire que la sexualité qu'on vit ne nous convient pas tout à fait Qu'on aimerait des choses différentes, qu'il y a des choses qu'on n'aime pas Ah, c'est un sujet compliqué, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ou même au début d'une relation, on n'a pas envie forcément d'amener des choses un peu compliquées dans la relation ou de... Pff, tellement de choses se passent. Et du coup, on a tendance à éviter ces sujets ou à essayer de faire comprendre en bougeant notre corps ou en faisant différentes choses pour que l'autre comprenne ce qui se passe pour nous. Mais c'est vraiment difficile au final de dire « mais en fait ça, ça ne va pas ». Et c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est désagréable. Surtout si ça fait longtemps, par exemple je repense à un couple, c'était un peu extrême, mais qui n'avait plus fait l'amour depuis 5 ans. Et pendant une de nos séances, c'est ressorti que en fait, elle déteste la manière dont il lui fait des cunilingus. Que vraiment pour elle, c'est hyper désagréable, qu'elle se sent mal à l'aise. Et en dix ans de couple, elle avait jamais osé le lui dire. Et lui pensait lui faire plaisir en, en lui faisant des cunilingus. Et du coup, forcément, ça a été la bombe explosive. Mais en même temps... Bah ça a été chouette parce que ça a été quand même la possibilité de comprendre pour lui, euh, de mettre un peu de sens sur ce qui se passait dans leur couple et de pouvoir réouvrir la conversation. Puis en plus, j'étais là, du coup, on a pu ensemble traverser ce moment-là pour que ça les rapproche. Mais du coup, le point de l'histoire, c'est que parce qu'elle lui avait pas dit. Du coup, elle se mettait petit à petit à juste éviter les moments où il risquait d'y avoir ça ou, ou d'autres choses dans la sexualité qu'elle appréciait moins. Et c'était compliqué. Donc, pour éviter d'en arriver là, ce qui est quand même pff, vraiment douloureux et pas nécessaire en fait dans un couple, moi, ce que je préconise, c'est de commencer par parler de ce qu'on veut parce que c'est quand même une expérience vraiment, vraiment très différente de dire à quelqu'un euh, j'aime pas du tout comment tu me fais un cuni. ou de dire tu sais chérie, quand tu me fais un cuni, j'aimerais bien que tu essayes d'aller hyper, hyper légèrement avec juste le bout de ta langue pour caresser le bout de mon clitoris et voir ce que ça fait tu veux bien faire cette expérience avec moi déjà c'est un peu plus facile à entendre, à accepter. Et en plus, ça donne plus de précision sur ben, en fait quoi faire à la place. Parce que si on dit juste « j'aime pas la manière dont tu me fais un cunni ben, », non seulement c'est blessant parce que nous on essaye de faire bien, mais en plus, ben, ça ne nous donne aucune information sur quoi faire à la place. Du coup, non seulement on se sent mal, mais en plus on n'a aucune ressource. Alors que dire... Euh, voilà, j'aimerais que tu ailles très légèrement ou une, une phrase que j'aime bien, c'est une des choses que j'adore ou une des choses que j'adorerais que tu fasses ou une des choses que j'adorerais essayer c'est X, Y, Z et après, dites ce qui est vrai pour vous aussi précisément que possible parce que du coup, on rend notre partenaire allié de notre propre plaisir allié de notre désir et là, c'est une dynamique qui est agréable donc pour tous ces sujets qui sont peut-être difficiles à aborder, de « j'aime pas trop quand il fait ci »,« j'aime pas trop quand elle fait ça », qu'on ne sait pas forcément comment le dire, moi je vous propose de commencer par votre désir. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui va pas, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ou elle fasse à la place Et dites-lui ça. « J'adorerais que tu m'embrasses du bout des lèvres. » Ça c'est doux à entendre. Et en fait, ça donne envie de répondre à la demande et ça amène plus de légèreté sur certains sujets qui, oh mon Dieu, parfois on se rajoute des poids et du coup, comme on a tellement peur de le dire, on ne le dit pas, ça devient compliqué, moins on le dit, plus c'est dur à dire. Stop. Stop, stop, stop à tout ça. Partez de votre propre désir. Et du coup, ça permet de rajouter du jeu, ça permet de rajouter de la fluidité, de la légèreté et de ramener tout ce côté pétillant qui au final... Nous manque et se perd en chemin quand on essaye de faire un truc trop compliqué et de dire tout ce qui ne va pas. Alors, par contre, parfois, c'est quand même important de dire ça, j'aime pas trop ou ça, c'est pas ça que je préfère. On peut aussi dire, bien sûr. Mais si on a vraiment du mal à commencer à aborder ces sujets-là, c'est par là qu'on commence, par le désir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires à dire comment ça se passe pour vous, l'expression de ce qui va, de ce qui va pas. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Euh, J'ai aussi un guide gratuit juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger. Ça s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle. Et ça permet vraiment d'avoir une approche différente de la sexualité, qui soit plus légère, plus douce, plus riche et plus fluide, où on ne se prend pas la tête à essayer de calculer comment je vais te dire et tout ça, et se retrouver cinq ans après, à ne plus avoir fait l'amour. Ça permet vraiment, donc ce guide c'est les bases pour transformer sa sexualité, avoir une sexualité qui nous fait du bien. Et c'est gratuit, parce que c'est vraiment important pour moi de partager toutes ces ressources. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi vous abonner à la chaîne, c'est un super super moyen de me soutenir de me dire que ça vous plaît, de m'encourager à continuer à faire ces vidéos et à continuer à faire plein de contenu gratuitement. Mettez un petit like et sonnez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt